Alors bienvenue dans les break up tailor made. toi c'était nous dans le doute, le mépris dans la joie. Dans les... Faut que je, je vire ce portail là Welcome les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo qui va être l'épisode 2 de mon breakup Diary. De base, j'étais censée filmer cet épisode euh, la semaine dernière parce que j'ai passé une semaine et demie à Lille. Sauf que euh, ça a été tellement un bordel que je vais vous raconter très rapidement que j'ai pas filmé et que ça vous fera jamais un vlog entier. Euh, donc je vais parler, je vais vous mettre des petits extraits de ma petite vie à Lille et puis je vais vous expliquer un peu où j'en suis euh, dans mon état mental et tout. J'avais oublié la lumière mais c'est quand même mieux comme ça je trouve. Alors, euh, donc la semaine dernière, je suis allée chez ma copine Marie, euh, qui est ma copine des scouts et tout, faire des bêtises. Euh, voilà, on... Enfin, on est beaucoup sortis. Genre, je suis beaucoup sortie, mais ça m'a fait tellement du bien de me rendre compte que je pouvais passer des bonnes soirées, même en étant célib et en n'étant pas avec mon ex et en étant un peu triste et tout. Euh, donc voilà, ça, c'était les points positifs. Vraiment, ça a été trop trop cool. Ça m'a fait vraiment du bien de voir des gens, mais ça a été aussi très très compliqué parce que j'ai été amenée à revoir mon ex, puisqu'il était en même temps à Lille. Je vais pas du tout m'éterniser sur ça, c'est encore une fois, c'est le truc qui nous concerne, nous, euh, mais euh, forcément genre juste revoir notre groupe de potes, revoir des gens et tout, ça a été très compliqué, euh, ça a été un peu l'effet de l'amour, enfin euh, non pas de l'amour justement, mais bref, euh, pas mal de... Pff, mais rien en fait, enfin, tout ce qui est normal dans une rupture, mais ce qui fait que c'est très compliqué, aujourd'hui j'en suis euh, au même point on va dire qu'avant, enfin pas au même point mais dans le sens où genre, je pense la même chose qu'avant. Euh, juste euh, voilà il y a eu pas mal d'histoires donc forcément ça n'a pas été une période hyper simple et c'est pour ça que c'était aussi trop bizarre de filmer. C'est compliqué mais je pense que c'est les étapes où t'es obligé de passer euh, après une rupture ou tu t'as vécu dans un environnement euh, commun avec ton ex. C'était très compliqué aussi euh, au niveau de Lille parce que moi ça me faisait trop bizarre, enfin de base Lille c'était une ville où on vivait à deux et tout. Aujourd'hui on se retrouve avec Marie. Euh, Bonjour. est ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas Bah Alors je m'appelle Marie, je suis une copine de Pauline depuis maintenant 5 ans. Qu'est-ce que tu me racontes On s'est rencontrée hier soir. Tu vas pas mettre ça, ça sert à rien. Vais Salut, alors moi c'est Marie, j'ai 20 ans. Euh, bah, je connais Pauline depuis toujours, depuis le CP. On a fait les scouts ensemble, je sais pas si vous avez vu ces vidéos du scoutisme, pas des scouts, pardon. Et voilà, là, on est dans mon appartement à Lille où Pauline a jugé bon de crèche. Je suis venue à Lille pour m'amuser, pour me changer un peu les idées. Je me suis dit que j'allais vous emmener. C'est quoi cette tête En vrai, là, on est arrivé depuis trois jours. Hier, j'étais à une soirée Yessag et tout, et j'ai survécu. au fait de revoir son ex de toute façon, on que ça là, pas à moi. Donc ça bien, on décide de se changer les idées et de sortir pas mal pour tourner ouais, la page et c'est hyper important de ne pas rester tout seul. Est-ce que Marie, tu as un premier conseil pour que je vive cette semaine de rupture super Bah oui, passer du temps avec ses proches, avec des gens aussi qui sont hors de votre cercle d'amis mmh. à vous. Jules, j'ai rien contre toi, hein, mais <rire> t'es pas mon ami de tous les jours, enfin euh, on se voit pas tous les jours quoi. Et donc, euh, donc voilà, cette semaine on va essayer de faire ça, on va essayer de profiter et ouais. euh, j'espère que ça va bien se passer. Là, juste ce soir, on sort pas parce qu'il euh, faut se calmer un peu, la <rire> euh, On a hésité, mais en fait, non, c'est pas une bonne idée. Non, bah, on n'a pas besoin non. de pousser la corde et c'est <rire> pas <c 'est rire> juste euh, de tirer sur la corde plutôt que de mmh. la pousser. Mais c'est pas en sortant tout le temps aussi que c'est efficace, on peut aussi prendre du temps pour soi, pour se poser et c'est inutile de, ouais, de, de vouloir se la coller tous les soirs et de rentrer à pas d'heure. Mais dit-elle <rire> Bah c'est vrai hein. Mais voilà. Et aussi Marie, elle se fait une teinture, c'est Ouais, voilà, j'ai les un peu plus noir que habituellement. Donc, je pas du tout on, vous retrouve, euh, on oui. vous retrouve euh, durant le reste de notre semaine. Moi, tout fini, je donc voilà de manière générale c'était cool mais intense et compliqué et euh, ça m'a fait réaliser pas mal de trucs c'est que fallait vraiment que je profite à fond fond fond que je m'amuse de ouf que je me pose peut-être moins de questions et surtout que j'arrête de me prendre la tête de m'inquiéter pour, pour telle personne va penser ça ou lui il va être comme ça et fou. je suis en mode ok sois égoïste un peu dans ta vie parce que je l'ai pas pas assez été ces derniers temps, et je pense j'ai fait trop de concessions euh, ces dernières années, donc vite à vie go girl et tout, euh, voilà, là je pars en Espagne une semaine avec mes parents, et donc euh, je pense que ça va être un peu spécial, parce que j'angoisse un peu de pas pouvoir sortir et tout, parce que pour être totalement honnête, ça m'aide de ouf de sortir, de boire un peu d'alcool et tout, dans une certaine mesure je suis contente que ça s'arrête là parce que euh, faut que je travaille, il faut que je fasse des trucs concrets, et faut que je me bouge mais j'ai un peu peur aussi de comment ça va se passer et tout donc je vais vous emmener avec moi et, euh, et puis après dans le futur j'ai quelques projets je ne vais peut-être pas en parler maintenant parce que je veux pas trop m'avancer mais voilà normalement ce sera des projets cool. En tout cas, je voulais vous dire si vous kiffez ces épisodes et tout, n'hésitez pas à me dire quel sujet vous avez envie que j'aborde, quel point plus compliqué, parce qu'en fait, il y a tellement de trucs qui se passent dans ma tête, tellement... ma vidéo pourrait être tellement longue que voilà. Et aussi, mais mince, j'ai oublié de vous dire, je me suis coupé les cheveux, j'ai pété un câble, j'ai coupé tous mes cheveux, je sais pas, j'avais besoin de changement à Lille et tout, donc je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion jamais, tu verras, voilà. Finalement, j'aime bien, franchement, j'aime bien, je trouve que mes cheveux ils sont mieux ils sont plus de vie. Après, j'ai mis beaucoup les cheveux longs aussi. Donc, je sais pas, ça me fait trop bizarre. Euh, franchement, euh, n'hésitez pas à dire des trucs gentils en commentaire. C'est pour me dire que vous préférez avant... Non, merci, ça va. Mais euh, non, je rigole. Mais en vrai, c'est voilà, des cheveux, ça repousse. Mais je suis contente d'avoir sauté le pas. Et, euh, et donc, voilà. N'hésitez pas à me dire les questions que vous avez envie que j'aborde. Parce que sinon, cette vidéo sera beaucoup, beaucoup trop longue. Et surtout, j'ai pas envie de divaguer et de dire qu'un soit les mêmes trucs. Et, euh, et j'espère en tout cas que cet épisode de être Up Diary... Pas trop tôt. Et haut du vaisseau, vous me voyez Je suis en panne sèche. Vous pourriez me rapprocher de Ganymède ce serait sympa. Je suis en train de tester une nouvelle caméra, vous m'en direz des nouvelles. Et on essaie de parler en même temps qu'on marche. Euh, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est surtout de voir si elle te suit. Ouais, on veut voir si elle me suit. Et donc euh, j'espère que ça marchera. Comme ça, je pourrais faire plein de plans stylés dans la rue. Let it fall, my heart. As you rose and claimed it You're stark and it's over Until you kiss my lips and you save me My hands, they're strong But my knees, before to too weak. Les gars, j'espère que vous allez bien. On est à Madrid, là, donc depuis quelques jours. Là, c'est un peu la course pour moi. Madrid, c'est très cool, mais je commence à stresser pour mes stages. Je remets tout en question. Pas mal de projets, mais en même temps, j'ai pas de projet parce que je suis en stress total. Ça a été un peu les montagnes russes, mes émotions, ces derniers jours. C'est compliqué parce que forcément, avec la rupture, mes plans ont été chamboulés. Et donc, c'est dur de me retrouver, de savoir ce que je veux vraiment, que je peux faire financièrement parce que j'ai pas masse de thunes non plus. Donc voilà, c'est compliqué. J'essaierai de, de trouver un équilibre et un sens ma vie là on va aller faire une visite ce soir donc je vais me dépêcher Hello les gars, je vous retrouve euh, au même endroit qu'hier mais j'avais coupé ma caméra hier parce que c'est un peu gênant, il y avait mes parents qui étaient arrivés et je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu euh, de Madrid, de ma vie, euh, de mes angoisses en ce moment, de mon stage, enfin bref, euh, me convient un peu à vous euh, parce que tout avance très vite. Je pense que c'est le truc principal, via cette rupture, c'est que toute ma vie avance tellement vite. Je passe ma vie à remettre en question tous mes choix, toutes mes décisions euh, parce que c'est très très compliqué. Euh, donc là, euh, le voyage à Madrid se passe plutôt bien, c'est assez cool, euh, vraiment c'est cool. Euh, Madrid est une ville sympathique, qui fait beau, c'est cool donc je ne sais pas trop quoi dire de plus parce que j'ai un peu du mal à parler spécifiquement plus qu'en vous montrant des images euh, mais je conseille d'aller à Madrid, en vrai j'aimerais bien découvrir un peu la ville en mode de nuit et tout parce que je pense que c'est assez cool et c'est une ville qui est relativement propre je trouve pour une ville du sud euh, donc très nice, très nice, j'aime bien euh, après, je vous avoue, pour être 100% honnête, que j'arrive pas à profiter complètement. Il y a tellement de trucs qui se passent dans mon cerveau, mais vraiment, genre, je. Voilà, enfin. J'aime pas comment expliquer. Euh, il y a eu tellement de, de trucs ces derniers temps. Ça fait un mois qu'il y a eu de la rupture, mais j'ai l'impression que c'était hier, mais que c'était en même temps il y a 5 ans. Parce que tout avance tellement vite pour moi, enfin, dans mes décisions et tout. Et donc euh, là, j'ai un peu remis en question hier ma vie pro. Euh, faut savoir que, genre, on va dire que le taf et ma vie professionnelle, euh, c'est un peu devenu une de mes priorités parce que je me suis dit, bah, vu que tu as plus cette relation, enfin je vous l'avais déjà expliqué, mais autant que tu te concentres sur ta vie professionnelle et sur tes projets euh, parce que euh, c'est pas un truc que je négligeais non plus quand j'étais en couple, mais quand t'es en couple, ça te prend énormément de temps. Enfin, ton couple te prend du temps, tu vois. Enfin, vous voyez. Et euh, bah, forcément, euh, ce temps maintenant que j'accorde à mon couple et à ma relation, je l'ai pour, euh, pour mes projets pro. Donc même si j'ai pas forcément le choix, bah je me dis vaut mieux utiliser ce temps pour travailler et pour bosser plutôt que pour pleurer même si je ne juge pas du tout les gens qui font parce que franchement j'aurais enfin, pu tomber dans ça genre vraiment. Donc c'est vrai que de base, je comptais faire un stage à l'étranger, notamment au Canada. Et en fait, je suis en train de remettre ça en question parce que je me rends compte que je pense que j'ai pas une stabilité émotionnelle assez forte en ce moment et que en plus, c'est très très coûteux. Et je me dis, euh, je préfère peut-être rester à Paris et faire un stage dans le milieu de l'influence ou euh, du moins dans le milieu de l'influence au par, parce que c'est toujours un milieu qui m'intéressait ou du moins dans la communication digitale. Voilà, pas forcément dans l'influence si je trouve pas, mais dans ce domaine-là. Et vraiment un stage qui m'intéresse parce que j'ai pas envie de passer les six futurs mois à pas être intéressée parce que je fais. Euh, parce que je pense que je vais encore plus déprimer et donc je me dis qu'à paris je trouverais peut-être euh, moi enfin je trouverais peut-être aussi des opportunités par rapport à youtube et tout mais c'est vrai qu'encore une fois c'est compliqué parce que c'est un milieu très fermé euh, donc voilà ça m'a un peu fait bizarre de remettre tout ça en question j'ai eu d'autres décisions que j'ai prises pour mes futurs mois aussi mais je vous en parlerai plus tard parce que je veux garder ça en bonne surprise mais euh... Mais voilà ça a procuré beaucoup de stress et euh, faut savoir que de base je suis une personne très très stressée, oui je raconte ma vie mais bref, je suis une personne hyper stressée au quotidien et je pense que vous en êtes rendu compte, c'est cette dernière année, enfin c'est un an et demi dernier, que ça allait grave mieux, euh, notamment grâce à mon ex. Voilà. Rendre à César ce qui est à César, mais c'est vrai euh, parce que, bah, je sais pas, enfin, vraiment, genre, euh, il est arrivé de ouf à calmer mon anxiété, même sans s'en rendre compte, je pense. Et aussi, vu que c'était une personne tellement chill que, genre, ça faisait un équilibre, on va dire, mais euh, c'est vrai que c'est revenu un peu en pleine phase, donc je fais un peu des crises d'angoisse et tout, genre, c'est horrible. Il euh, y a des fois, genre, vraiment, je me sens tellement vide, vraiment, genre, je sais que je monte des bons moments sur mon stade, sur YouTube et tout, mais je sens vraiment être honnête, genre, 100% honnête. Il euh, y a des moments où, genre, vraiment, je suis ailleurs, genre, je pars, genre, mon cerveau il part, cette nuit, j'ai pas envie de la nuit. Enfin genre vraiment, euh, c'est compliqué, c'est compliqué, enfin c'est vraiment un retour en pleine phase de toutes mes anxiétés d'avant, mais en pire, plus la rupture, donc forcément c'est pas cool. Et en plus un autre truc, c'est que ça me fait hyper bizarre parce que j'ai eu des grosses variations de poids de base, j'ai pas de problème avec mon poids ou quoi, j'avais perdu énormément de poids en en Thaïlande suite à la rupture et surtout du visage et là je suis en train de reprendre et ça me fait très bizarre parce que j'ai l'impression d'être gonflée et tout genre je sais enfin je me plains pas du tout mais juste genre c'est toujours compliqué d'avoir des, des variations comme ça de ton corps, de ta tête, de, ton... enfin, de toi parce que genre ça aide pas non plus donc voilà c'est pas la meilleure période, la meilleure période honnêtement encore une fois je me plains dans une certaine mesure enfin dans le sens où il y a toujours pire que moi mais Genre, pour le coup, là, je pense que j'ai jamais été dans une période aussi compliquée de ma vie. Parce que voilà, c'est compliqué. En plus, tu repenses à ta relation. Enfin, moi, j'essaie de pas y penser, justement. Genre, je me focalise que sur les aspects négatifs. Je sais que c'est horrible, mais vraiment, je. Genre, dès que je pense à cette relation, dès que je vois une photo de cette relation, des un truc comme ça, je sors de mon corps, genre. C'est trop de ça me donne envie de pleurer, mais genre, vraiment, je sors de mon corps, genre. Et je me coupe de toute émotion. Ou alors, je pense qu'au truc négatif. Alors que je sais très bien que cette relation, c'était plus. Non, mais je suis je un suis cas. Je sais très bien que cette relation c'était beaucoup plus du positif que du négatif Mais euh, genre j'arrive pas à me concentrer sur le positif parce que sinon ça me fait trop mal Donc voilà, bref je vais couper la caméra mais c'était un petit update ça, euh, de ma vie voilà. Allô mon amour, je suis dans votre cour Donnez-moi le cas du bâtiment mon amour Je te ferai la cour Les gars, donc là je vous retrouve de retour à Rouen, On est lundi, le lundi de Pâques, et je vais partir à Paris. Euh, je sais pas si je ferai une vidéo parce que ouais en vrai je crois que j'ai quand même filmé. Euh, ça va être une semaine où j'ai genre essayer de travailler, passer du temps avec mes potes. Euh, cette semaine elle a été vraiment trop bizarre. Genre euh, honnêtement, je suis pas du tout au top de ma forme. Ça me fait trop bizarre de me montrer comme ça sur les réseaux parce que c'est pas du tout mon genre non plus. Enfin vraiment, je suis pas du tout une personne qui s'affiche comme ça et qui montre ses sentiments comme ça et genre c'est la première fois que je suis à ce point là sur youtube je pense c'est vrai que dans la vie de tous les jours et même au quotidien et tout je suis comme une personne hyper forte donc c'est trop bizarre de montrer ça et de me dire qu'il y a des gens qui me ça mais je me dis que enfin je sais pas genre c'est important d'être honnête et de montrer les vrais trucs parce que quand tu vois les vidéos des, des gens sur leur rupture d'ailleurs j'en ai regardé beaucoup beaucoup je vous mettrai en barre d'infos c'était super intéressant euh, c'est toujours des vidéos qui sont filmées a posteriori genre après, ou pendant le truc, mais vous savez, il y a toujours la morale à la fin, moi, finalement t'en ressors grandie, c'est un truc positif et tout, et je comprends parce que bah sur le long terme, tu finis par oublier, tu finis par aller mieux et tout, je suis grave d'accord. Je trouve qu'il faut pas non plus positiver trop les ruptures, enfin dans le sens où oui, je pense que sur le long terme, moi, je me dirais que c'était une bonne chose, et même aujourd'hui j'y vois des aspects positifs, je pense que t'as pas besoin de souffrir autant ou de t'en prendre autant dans la gueule pour grandir et pour te trouver toi-même, enfin en soi euh, genre moi j'ai toujours su euh, un minimum qui j'étais, j'ai toujours su ce que je valais, enfin je sais pas comment expliquer mais d'être aussi mal et d'être comme ça, euh, genre parce que c'est, enfin oui c'est sympa, pendant deux semaines tu te retrouves toi-même et tout mais euh, quand ça commence à durer c'est pas, c'est pas incroyable quoi, c'est vraiment des phases, il hein. y a des moments où ça va aller beaucoup mieux, genre souvent quand je suis avec mes potes, genre hier soir j'ai vu ma meilleure pote, c'est trop bien et tout et euh... Et voilà, mais quand je suis toute seule, ça va pas du tout. Donc, euh, donc voilà, je voulais juste vous remercier pour tout, tout l'amour que vous m'envoyez. Genre vous êtes 35 000, c'est énorme, genre vraiment c'est ouf. Et j'ai remarqué que toutes les périodes où ça allait pas trop dans ma vie, et ben YouTube ça allait bien. Enfin genre souvent c'est les moments où j'ai pas mal de gens et tout sur YouTube. Je me dis, bah, ça fait un petit équilibre. Je pense que les gens préfèrent regarder du malheur que du bonheur. J'ai pas forcément de morale dans cette vidéo. Juste, bah, peut-être accepter. enfin, voilà, genre, avancer et accepter, c'est un processus long. Et genre, c'est ok de pas être bien et c'est ok de pas se sentir malheureux. parce que, bah, ça arrive. Mais je pense qu'il y a aussi des beaux moments. Genre, j'ai quand même vécu des beaux moments ces dernières semaines, et euh, notamment à Lille et tout. J'ai vécu le pire comme le meilleur, on va dire. Et. Euh, et voilà, donc euh, si vous avez une morale à donner à cette vidéo, <rire> et ben bah donnez-la en commentaire parce que j'ai un peu du mal à, à prendre du recul sur les choses. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et euh, bye la mif.